Bonjour à tous, allez aujourd'hui on va parler d'aventure à Rokugan. Euh, je vous avais dit dans un short que j'avais reçu l'ouvrage. Donc je vous propose d'aborder les choses en plusieurs points. Euh, un premier euh, qui est de vous expliquer ce que c'est vraiment que cette cinquième édition. Euh, comprendre de quoi il retourne. Euh, ensuite, euh, de c'est quoi en fait cette proposition euh, de Edge. Hein, pourquoi euh, ils font ce genre de ce genre d'ouvrage. On va bien entendu ensemble aborder euh, le contenu. Et puis ensuite, eh bien, on parlera euh, de la pertinence euh, de proposer euh, de telles adaptations, surtout au vu euh, des événements qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Alors, c'est quoi euh, la cinquième édition hein, Puisque là, on est sur un ouvrage qui nous permet de porter l'univers, on y reviendra, hein, mais de porter l'univers de Rokugan dans la cinquième édition. C'est quoi cette cinquième édition Je pense que c'est important euh, de l'expliquer parce que on n'est pas tous euh, des rôlistes aguerris. Euh, donc la cinquième édition, c'est une édition de Donjons et Dragons euh, qui a été développée notamment par Wizard of the Coast, qui est aujourd'hui sous l'égide de Hasbro. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont rendus compte en fait que Donjons et Dragons, dont ils ont la propriété, était un petit peu en train de, de tomber en désuétude. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont proposé que le système de jeu euh, de Donjons et Dragons soit euh, open source. Euh, donc, en fait, euh, quand j'utilise un terme open source, c'est un terme d'informatique. Mais euh, l'idée, c'est de permettre à tout à chacun de produire du contenu euh, pour Donjons et Dragons dans cette cinquième édition. Mais également et surtout de permettre aux éditeurs euh, d'en proposer, voire même de transposer des univers préexistants dans ce système en fait euh, de jeu qui est celui de Donjons et Dragons. Donc du coup, ben, on jouerait à des jeux qui n'ont rien à voir avec Donjons et Dragons, mais avec le système de jeu de Donjons et Dragons. Voilà euh, ce qu'est euh, en fait euh, la cinquième édition, hein, la cinquième édition dite Fantasy. Euh, L'avantage et le gros intérêt en fait de ce genre de transfuge, c'est que la cinquième édition est sans aucun doute une des éditions les plus répandues dans le monde, les plus connues. Euh, L'avantage premier pour Wizard of the Coast, c'était de sauver en fait euh, plus ou moins Donjons et Dragons de pérenniser en tout cas euh, leurs jeux et euh, de s'assurer d'un contenu bah, à moindre coût, hein, puisque euh, si on avait dû s'appuyer que sur euh, la production de Wizard of the Coast pour Donjons de Dragons, bah, on ne serait pas allé bien loin et euh, c'est une super idée d'avoir proposé euh, cette open source euh, pour les éditeurs. Et puis bah, l'intérêt pour les éditeurs, euh, c'est pour eux de voir en fait transposer euh, leurs œuvres, leurs jeux, qu'ils auraient eux-mêmes créé, comme par exemple ben, euh, les Cinq Anneaux pour Edge, mais également, je pense, chez eux à Midnight, euh, dans un système de jeu dont ils ne possèdent pas de prime abord les droits, mais dont on sait qu'il est le plus répandu dans le monde. Du coup, il y a quoi, en fait, euh, dans euh, ce livre, euh, Les Aventures de Rokugan Rokouven. Euh, y a, y, il me semble qu'il y a quelque chose de très très très important euh, à dire. Alors, si vous êtes des rôlistes avertis de la cinquième édition, ça va vous faire sourire. Mais la vidéo, elle peut aussi euh, s'orienter vers les grands débutants. Il faut savoir en fait que dans cet ouvrage, tout comme c'était le cas dans Midnight, ou comme c'était le cas également dans Cthulhu euh, euh, Mythos, euh, vous n'avez pas les règles du jeu, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre euh, à proprement dit de règles. Dedans, il n'y a pas, en fait, les règles de la cinquième édition. Et ça me semble très très très important de le dire, parce que ça sous-entend, en fait, que cet ouvrage n'est pas autonome, en soi. Ce livre vous permet de prendre un univers, ici, euh, La Légende de cinq anneaux et l'univers de Rokugan, et de le transposer, en fait, dans le système euh, de jeu de Donjons et Dragons, de Wizard of the Coast, à savoir la cinquième édition, qui, je le rappelle, est la plus jouée dans le monde. Euh, du coup, les règles, il va falloir aller les télécharger euh, sur un site, euh, sur un site internet. Alors, je ne sais pas là, au moment où je vous parle, si euh, il en existe des euh, versions euh, papier. J'imagine qu'il y a des bouquins qui, qui, qui regroupent la cinquième édition, mais bon, le plus simple, c'est euh, donc d'aller chercher cette édition euh, sur internet, de la télécharger. Et en fait, cet ouvrage est un complément euh, à, à ces règles, et vous permet ensuite d'adapter l'univers de Rokugan au système euh, de jeu de Donjons et Dragons. Alors vous avez été quand même assez nombreux euh, à me traduire votre enthousiasme euh, au, niveau, au niveau des commentaires du short, donc ce que je vous propose c'est qu'on regarde euh, ce qu'il y a à l'intérieur de cet ouvrage, donc déjà, euh, bah comme d'habitude, euh, on fait face euh, à une maquette euh, qui est quand même super bien travaillée de la, part, euh, de la part de Edge, une traduction qui me paraît quand même assez, euh, assez appréciable. Vous avez euh, toujours la possibilité d'avoir un téléchargement euh, PDF lorsque vous achetez euh, l'ouvrage en physique, donc ça c'est très très bien. Euh, moi ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ce qui nous est proposé c'est que l'ouvrage il est scindé en, en deux parties, il y a le qu'on appelle des livres, hein. donc il y a le premier livre qui est les ressources pour les joueurs, donc là c'est si vous êtes joueur vous pouvez aller déjà potasser ce premier livre et puis un second livre euh, qui s'appelle euh, les ressources pour les MJ donc comme ça, chaque univers est, est, est bien séparé et euh, chacun a ses devoirs à faire et de ce côté-là, je trouve ça euh, extrêmement intéressant au niveau du livre 1 on va retrouver euh, dans le premier chapitre toutes les espèces euh, de Rokugan qui vont euh, vous être euh, présentées donc ça, c'est vraiment bien fait alors il y a les humains, les naga, euh, les euh, Nezumi, les Mazuko les Spectres, les Tengu les Yokai et euh, les êtres uniques ensuite, on va bien entendu euh, retrouver euh, les classes, hein, avec une introduction hein, pour bien vous présenter la chose puis ensuite on va avoir les bouchis, les duellistes les courtisans les shinobi, les ritualistes les pèlerins et les acolytes dans un troisième chapitre on trouvera euh, les historiques, donc ça c'est très très important euh, dans euh, Rokugan, puisque euh, euh, on sait que euh, vous êtes c'est un jeu clanique, donc vous êtes associé en fait euh, à un clan à enfin, moins que vous soyez renin, mais normalement vous êtes un samouraï d'un clan bien spécifique et je pense que connaître le clan c'est Ouais, c'est important. Donc on retrouvera, hein, si vous connaissez l'univers de Rokugan, on va retrouver le clan du crabe, de la grue, du dragon, du lion, du phénix, du scorpion, de la licorne et euh, l'histoire de la cour impériale, l'historique des clans dits euh, mineurs et puis ensuite euh, les moines, les roturiers, les euh, nos euh, rokugani et les noms euh, humains. Et il y aura également aussi la possibilité d'interpréter, comme je l'ai dit, un ronin, c'est-à-dire un samouraï qui n'est pas affilié à un chef, hein, qui n'a qui pas euh, qui n'a plus pas ou plus euh, de référent dans un clan. En euh, chapitre 4, euh, on retrouvera euh, toute la présentation au niveau euh, du matériel, hein, de l'équipement, avec les tenues caractéristiques, les armes, euh, on va avoir les, euh, les équipements euh, des aventuriers, les outils, les montures, les véhicules. Euh, la trai les, euh, les traitements et les métiers, les dépenses, les objets, et puis euh, une introduction au niveau des charmes. Euh, ensuite, euh, on va avoir en chapitre 5 la personnalisation et donc euh, les fameux les fameux dons. Euh, donc il y a les dons qui sont dits euh, multiclasse, et puis ensuite, euh, en fait, dans Rokugan, chaque clan va vous apporter des spécificités. Il y a des spécificités d'allégeance, mais en même temps, il y a des spécificités comme ça, notamment des dons. Donc vous aurez le, dé le déroulement des dons, en fait la présentation des dons pour, pour le clan de la grue, pour le clan du crabe, du dragon, du lion, etc. Euh, également pour euh, les clans mineurs, hein, bien entendu, et puis euh, euh, les histoires dites régionales, hein, les dons qui sont liés aux histoires régionales et, euh, et les dons qui sont liés plus aux espèces si euh, vous jouez autre chose qu'un être humain. Euh, en 6 on va avoir un chapitre sur la motivation, en 7 on va avoir un chapitre sur les techniques hein, notamment les techniques martiales donc et les invocations. Euh, et ça ça clôture le livre 1. Au niveau du livre 2 qui est donc lui plus un ouvrage qui est dédié euh, au MJ. On va retrouver euh, bah, comment partir à l'aventure, comment mener euh, euh, votre votre jeu. Alors ça, on a l'habitude euh, avec euh, les propositions euh, de jeux de rôle aujourd'hui. C'est vrai que Edge avait pas mal été euh, novateur là-dessus. Ils accompagnent beaucoup euh, le maître de jeu dans la narration, sans forcément lui tenir la main, mais voilà, il y a un soutien, il y a un filet quoi. Quand on part dans un jeu de rôle euh, avec euh, avec Edge, et donc bah là il, il est toujours présent. Il y a bien entendu la notion de duel qui va être très importante puisque avec le système de jeu de la cinquième édition c'est quand même potentiellement un système de jeu de poutrage hein, faut être honnête le système de donjon dragon est pas ce qu'il a de plus subtil j'étais pas des pierres mais c'est quand même assez assez vrai et c'est quand même un système où on se fout bien sur la gueule ensuite on va avoir l'histoire de rokugan donc là Façon plus spécifique pour le MJ. En chapitre 3, on aura l'Atlas, euh, on va retrouver à hein, chaque fois euh, les découpements en fonction des clans. Hein. Euh, ensuite, en 4, on aura euh, le sombre héritage, donc euh, la vérité sur le château du matin, euh, les lieux euh, de l'aventure, euh, l'ombre voilà, euh, de l'aurore, euh, enfin voilà, toutes des zones qui sont quand même assez euh, particulières euh, au niveau de Rokugan, et puis on aura les annexes. Avec euh, les PNJ, les modèles, les créatures de l'autre monde, euh, voilà tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour pour jouer euh, et pour adapter donc euh, son jeu à la cinquième édition. Donc vous l'avez vu là, euh, dans tout ce que je vous ai présenté, euh, il n'y a pas euh, les règles du jeu puisque je, je je persiste sur le fait que cet ouvrage n'est là que pour vous permettre de transposer en fait votre Rokugan, votre univers de Rokugan à cette nouvelle édition. Alors de façon euh, assez simple et assez franche, qu'est-ce que moi je pense de ce genre d'ouvrage C'est le troisième que Edge m'envoie et je les remercie sincèrement. Euh, mais j'ai jamais été euh, très sensible en fait à euh, la cinquième édition, bien qu'elle soit extrêmement jouée, et euh, je sais que vous êtes extrêmement nombreux à l'apprécier, euh, je m'en suis rendu compte euh, grâce à vos commentaires. Euh, mais moi j'ai un petit problème avec cette proposition, et euh, j'ai encore plus un problème avec la proposition euh, qui est ici présente pour Rokugan. Je m'explique. Euh, pour Cthulhu Mythos. Je comprends que Peterson Game ait choisi ce système, en fait, parce que il ben, y a divers intérêts. C'est que c'est un open, euh, que vous pouvez utiliser le système pour développer votre propre jeu de rôle. Là, on était sur une proposition de Peterson Game qui voulait euh, développer son univers de Cthulhu. Euh, donc voilà, c'est cohérent. Pour Midnight, euh, je pense que le système de la 5 édition est un système qui se prête très bien à l'univers de Midnight. Voilà, on est quand même sur un univers qui est sans concession, assez brutal, assez violent. Je ne dis pas que la cinquième édition manque de finesse, mais c'est quand même une édition pleine euh, de jeunes crawlers, euh, très aventureux, euh, on est une bande de potes, il euh, y a le viking, il y a tout ce qu'il faut, puis euh, on va taper. Là, ce que j'ai du mal à comprendre, c'est deux choses. Pour moi, l'univers de Rokugan est quand même un univers de finesse et de subtilité, et euh, en fait, ce qui était proposé par Edge avec son édition originale, c'était tout un système euh, qui reposait sur euh, l'honneur et euh, sur les allégeances au clan. Et ça avait une importance quand même assez particulière, puisqu'on abordait en fait les choses en fonction de son positionnement, euh, positionnement de type, est-ce que je vais appréhender la situation de façon agressive, de façon posée, de façon réfléchie et euh, il y avait tout un système en fait euh, de jeu qui était développé autour de ça. Là, on va transposer en fait ce système à la 5 cinquième édition. J'ai des doutes en fait sur la subtilité euh, de la de la proposition. Enfin, euh, ce que je n'adhère pas, c'est que euh, il existe un système qui est tout à fait performant et tout à fait efficient un biome en fait, hein, qui vous est proposé un système de jeu dédié pour l'univers de Rokugan, et je, à titre personnel, je n'apprécie pas qu'on le prenne et qu'on le transfuge, dans le simple objectif de dire, bah voilà, il y a des gens qui jouent en cinquième édition, donc il faut leur proposer en cinquième édition. Je vais faire un exemple euh, qui, euh, qui peut paraître un peu concon, -con, euh, mais euh, bah moi j'ai.. Euh, admettons que dans mon garage j'ai une superbe euh, Mustang euh, boîte, euh, boîte manuelle euh, qui défonce. Euh, ben, je sais pas si j'ai vraiment envie que euh, euh, on me la retire pour me la mettre, alors on me la retire pas, mais qu'on me la retire pour me la mettre en boîte automatique, parce que tout le monde conduit en boîte automatique, et que c'est super fun de rouler en boîte automatique, voilà. Alors, j'ai bien pris conscience que vous étiez très nombreux à apprécier cette cinquième, et j'ai eu des commentaires qui me disaient, chouette, c'est apparu en cinquième édition, euh, je vais pouvoir me mettre à Rokugan, mais j'aurais tendance à répondre à ce genre d'argumentation, mais pourquoi euh, tu veux absolument attendre un, un, un transfuge sur, sur la 5ème édition pour t'y mettre, euh, alors qu'il y a un système de jeu qui est proposé qui est absolument magique, euh, qui est vraiment intéressant, vraiment profond, dans lequel, en plus, il y a énormément euh, de productions qui sont dédiées, et euh, bah, tu pourrais en profiter juste en prenant le temps d'apprendre un nouveau système qui en plus n'est pas quelque chose de, de foncièrement compliqué. Voilà. Donc j'aime pas ça, et du coup euh, bah, j'aime pas non plus la mainmise qui est en train euh, de mettre euh, la cinquième édition sur l'intégralité du biome euh, du JDR, en euh, forçant plus ou moins la main, plus ou moins parce que les éditeurs s'y retrouvent, ils, ils font du pognon, et euh, c'est le propre d'un éditeur, mais euh, j'aime pas cette notion d'uniformité. Euh, que l'on propose en fait au, au, au monde du jeu de rôle. Pour moi, un univers est euh, très attaché à un biome bien particulier, un biome euh, au niveau du récit, mais un biome également au niveau du système de jeu. Alors vous allez m'opposer hein, que, par exemple, j'ai beaucoup parlé de Free League, que Free League utilise toujours le même système et, et le développe euh, à, tout, euh, à tous ses jeux de rôle. Oui, mais c'est le leur, vous voyez Edge euh, a quand même passablement euh, utilisé son système à lui de dépropriétaire. Elle et l'a développé sur tous ses jeux. Oui, mais c'est le leur. Et là, eh ben, le fait que ce soit pas le leur, ben, ça pourrait éventuellement leur jouer euh, des tours. Et vous jouer des tours. Puisqu'on a appris très récemment que Wizard of the Coast, alias Hasbro, s'était mis euh, une idée absurde en tête qui était de dire bon ben bah, éventuellement bah, ils en fait marche arrière hein, mais je vous parle de la proposition qu'ils ont faite euh, au mois de janvier euh, bon ben bah, voilà c'est plus open source euh, à partir d'aujourd'hui c'est royalty sur tout ce que vous ferez et tout ce que vous avez fait rétroactif pas mal et euh bah, je vous laisserai aller voir euh, les articles qui lus sur internet mais il y avait même des velléités de dire on se réserve le droit euh, de euh, au bout de 30 jours de vous dire ben vous n'avez plus le droit d'exploiter ce moteur pour ce jeu on récupère ce que vous avez fait et on se réserve le droit de faire du fric avec et de le commercialiser donc un, un truc mais absolument ignoble et immonde euh, qui a été euh, qui a été proposé il euh, y a eu euh, levée de bouclier total il hein, y a des pétitions de plus de 500 000 personnes qui ont, qui ont été euh, qui ont été faites Wizard of the Coast, euh, à Apollo Chariot, absolument, euh, genre, on ont fait leurs excuses, ils sont roulés, euh, roulés par terre, en disant que, malgré tout, ils, ils allaient quand même refondre leur, leur système, puis quand même proposer une nouvelle version, mais qu'ils n'auraient peut-être pas les vérités euh, de droit et d'exploitation qu'ils avaient dessus. Et je trouve que c'est malsain, parce que euh, ils ont tout fait pour que leur système euh, se développe à l'international, se développe auprès de plein d'éditeurs pour que plein d'éditeurs en jouissent, Et puis maintenant que c'est le cas, qu'il y a du fric à se faire, et eh ben c'est oh ben, on vous l'a donné, mais maintenant que vous vous en servez à outrance, eh ben on vous le donne plus. Euh, on veut le récupérer. Ça, déjà un, ça se fait pas. Deux, ça s'est fait de façon extrêmement euh, maladroite. Et euh, je pense que même si euh, ils ont fait euh, marche arrière, euh, le jouet est cassé et euh, je n'imagine pas. Euh, que enfin euh, en termes d'image c'est catastrophique quoi c'est à la fois catastrophique pour eux c'est catastrophique pour des ouvrages comme celui-ci parce que en fait lui là il, il, il naît en plein milieu de la polémique euh, alors vous pouvez l'acheter hein, et puis vous dire bon bah voilà je l'ai euh, c'est bon hein, je peux transposer euh, mon jeu mais après euh, voilà il y a le risque de se dire ah, j'achète ça mais ça se trouve derrière est-ce qu'il y aura du suivi de façon pérenne je ne sais pas alors oui Age va euh, développer euh, sa gamme en cinquième édition parce que eux ils sont balèzes ils sont larges et, et, et ils ont les épaules même si je les ai contactés et que euh, voilà ils m'ont dit on attend de voir ce qui est pas rassurant hein, quand même euh, mais bon ils vont je pense négocier parce qu'il y a énormément d'argent à se faire avec cette cinquième édition mais euh, voilà, je trouve ça maladroit, je trouve ça dangereux, je trouve ça euh, dégueulasse d'avoir mis un, un, un open source et puis ensuite de dire, bon bah la fête est finie les gars, maintenant tout ce que vous avez fait, on est, on est susceptible de le, de, le, de le récupérer. Alors bien sûr ils ont fait marche arrière, mais maintenant qu'ils l'ont dit, qui va leur faire confiance Enfin, très sérieusement, euh, vent debout au niveau de la communauté, mais vent debout également au niveau des des, des, des, des, des, prof des professionnels. Euh, plusieurs professionnels, dont euh, ceux qui travaillent sur Pathfinder, ont décidé de développer leur propre euh, open. Euh, apparemment, Free League aurait dit qu'ils allaient mettre le leur euh, également hein, leur système euh, Engine euh, également euh, en open. Euh, oui, alors déjà, je pense qu'au niveau des marchés, ça crée une frilosité qui est plus qu'intense. Moi, à titre personnel, je serais éditeur, je regarderais ça, je me dirais, j'ai ni envie d'utiliser celui de Wizard of the Coast, bah parce que ça peut me péter à la gueule à tout instant. Et puis, j'ai pas non plus spécialement envie de prendre ceux des autres, parce qu'aujourd'hui, ils ont l'air bienveillants, et de dire, bah, on vous donne euh, euh, notre truc euh, gratos, mais qu'est-ce qui me dit que dans 10 ans, dans 20 ans, Free ne dira pas, bah finalement, tout ce que vous avez fait en Zero Engine, euh, maintenant, il va falloir euh, il va falloir hacker. Donc voilà, Donc, euh, je suis à la fois, euh, pour conclure, euh, un peu déçu du fait qu'on ait développé un tellement beau système pour Krokugan que je ne vois pas l'intérêt de le transposer euh, en 5e édition, d'en prendre le risque, au vu de ce que je viens de dire, même si j'ai bien entendu vos commentaires et que vous êtes nombreux à l'apprécier, mais je suis aussi là pour donner mon avis, et n'hésitez pas à donner le vôtre euh, en commentaire. Et puis, ben, je trouve, je trouve dommage qu'il y ait eu cette crise dans le monde du jeu de rôle parce que c'était quand même un, un, un biome dans lequel on, on, on avait l'air de bien s'entendre, où on avait l'air que tout se passe bien, euh, où euh, quand même les certaines valeurs <rire> semblaient prédominer. Et là, franchement, euh, Hasbro a posé un énorme Caca, euh, sur notre univers de rôlistes avec une décision incompréhensible, euh, dégueulasse euh, et euh, inexplicable. Malgré tout, Aventure à Rankougan, euh, c'est beau, c'est très très bien fait, euh, c'est très clean, c'est toujours le travail de Edge Studio hein, avec une parfaite traduction. Donc, comme je sais que vous êtes nombreux à euh, apprécier cette cinquième édition et comme l'univers de Rokugan est un univers extrêmement profond et euh, extrêmement intéressant et bien vous savez que euh, dorénavant vous avez cet ouvrage pour vous permettre de transformer, de transférer en fait euh, cet univers vers un système de jeu qui est mondialement connu. Voilà, j'en termine, je vous remercie beaucoup de votre attention. N'hésitez pas euh, à commenter, à liker et puis à partager euh, cette vidéo. Je pense qu'on reparlera de tout ça, et dès que j'aurai la possibilité de refaire euh, des lives, on, on sollicitera notre maître capello Jefferson, et on essaiera de discuter euh, ensemble de tout ça. Voilà. À très bientôt, merci de m'avoir suivi. Il me reste à vous souhaiter de bons jeux, et puis surtout des bons jets, surtout en cinquième édition, bah parce que c'est quand même là-bas qu'il faut poutrer le type d'en face. Allez, bye bye